Bienvenue dans cet atelier, mon nom est Elie. Si vous n'avez jamais créé de site web, cet atelier est fait pour vous. À la fin de cet atelier, vous serez capable de créer une page web comme celle-ci. Pour information, nous utilisons la plateforme Budroll, donc l'outil Shita de la plateforme Budroll pour, pour cette création, pour cet atelier. Si vous n'avez pas encore de compte chez Budroll, regardez la description. Vous avez toutes les informations qu'il faut ou si vous avez suivi déjà l'atelier avec, euh, avec l'association Adi, euh, vous avez normalement déjà un continent, renvoyez-nous un mail. Euh, pour créer une page comme celle-ci, on a besoin de ce que j'appelle un modèle ou d'un design. Okay? Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir euh, des designs un peu partout hein, sur le web. Hein, soit vous l'achetez, soit, euh, euh, soit vous l'avez gratuitement. Pour notre atelier, ce qu'on qu va faire, ce qu'on a fait en tout cas, en bas d'accord je vous montre comment procéder vous créez un compte gratuit chez canva vous allez là une fois que vous avez votre compte gratuit vous allez sur modèle vous allez sur business modèle il descend là business site web vous cliquez dessus et une fois que vous êtes euh, sur sur la catégorie site web vous avez pas mal de modèles que vous pourrez utiliser pour votre business ok donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire donc nous aujourd'hui on va, j'ai déjà choisi pour vous, hein. j'ai pris un, un modèle que nous allons exécuter, c'est le modèle là, okay, que nous allons exécuter. Vous remarquerez qu'il y, enfin, y a plusieurs pages liées à, cette, à ce modèle et nous, toutes ces pages, on va l'utiliser. Comme vous avez vu tout à l'heure, hein, toutes ces pages font, font une page web chez nous, d'accord okay. Donc, c'est avec ça que nous allons, le modèle là, c'est ce modèle que nous allons exécuter. Donc, ce que vous voyez ici, en fait, d'accord? Ce que vous voyez ici, on l'a conçu à partir de ceci. Et je vais vous montrer comment vous faites ça pendant cet atelier. Donc, toujours en hein, une précision, à la fin de cet atelier, vous serez capable de créer un site internet à partir d'une page vierge. Ok. Ceci dit, on va commencer notre, notre atelier. On va commencer notre création. Donc si vous avez déjà un compte Bidorol, vous vous connectez à votre compte Bidorol. Une fois que vous êtes connecté, donc Buderal ou Bidorol, hein, normalement c'est en anglais, donc c'est Bidorol. En bon français ça sera Buderal. Une fois que vous êtes connecté, allez dans application web. Et là, constructeur de site web, constructeur de site, celui avec le drapeau vert. Pour le moment c'est avec un drapeau vert. Sinon c'est marqué constructeur de site. Et okay, vous cliquez dessus. Et normalement l'outil doit vous rediriger sur votre... Euh, la plateforme redirige, ouvre du moins une page où, où vous avez accès à l'outil Shita. Pour vous, quand vous allez vous connecter, il n'y aura rien du tout parce que vous n'avez pas encore créé de site web. Tout ce que vous avez à faire, du coup, c'est de cliquer sur « Créer un nouveau site » et vous aurez une page qui ressemble à celle-ci. D'accord Le modèle Smart, c'est un modèle qui est conçu pour ceux qui ont déjà des informations liées à leur site, etc. C'est un peu particulier. Nous, on ne va pas travailler avec ça. Nous, on va travailler avec ceci. Okay? Comme ça, vous avez la main sur tout jusqu'à la fin. Je clique sur Choisir. Et une fois que la page va s'ouvrir, nous, nous irons sur Vierge. Tous les autres, c'est des modèles qui sont déjà créés pour nous. On ne veut pas utiliser ça. On veut partir d'une page Vierge. Et là, on va cliquer sur Sélectionner ceci. Okay? Puis Enregistrer. Bon, maintenant. Ce que l'outil a fait, vous pouvez cliquer sur passer le tour parce que là, il veut nous expliquer comment ça marche. Ce que l'outil a fait, c'est de nous créer une page vierge. Actuellement, on est sur le site que nous venons de créer. Et sur, sur, sur ce site, l'outil nous a créé une page par défaut euh, qu'il appelle Home. D'accord Cette page, euh, si vous voulez la renommer, actuellement, c'est marqué Home. Si vous voulez la renommer, vous pouvez cliquer dessus paramètres et au lieu que ce soit home vous pouvez l'appeler par exemple accueil en bon français accueil c'est bien ici on reviendra là dessus plus tard c'est les titres l'adresse actuelle de la page et une description on en reparlera plus tard maintenant une fois que c'est fait j'enregistre je vais juste changer le nom pour le moins et j'enregistre c'est bon maintenant vous voyez il appelle accueil cette page qui nous a été créé par défaut, on va aller travailler dessus. Donc, je vais cliquer sur modifier. Là, nous accédons vraiment au cœur de l'outil où nous pouvons travailler sur notre page. Donc, le temps que ça charge. Actuellement, ce que nous avons ici, donc une fois que la page est chargée, vous verrez, vous aurez normalement quelque chose qui ressemble à ça. D'accord Je vais cliquer sur cette flèche-là pour fermer ça. Donc, vous avez quelque chose qui ressemble à ça. Ce que nous avons ici, c'est un panneau. D'accord Le fond blanc, là, c'est un panneau. Euh, ici, vous avez une boîte. D'accord C'est marqué boîte. Ici, vous avez du texte. Ce que je vous demanderai de faire, c'est de supprimer tout. Donc, vous cliquez sur le fond blanc. On va supprimer tout le panneau. Je supprime. Et normalement, on doit avoir quelque chose qui ressemble à ça. Actuellement, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien sur notre espace de travail. Avant de commencer à créer... Nous devons importer ce qu'on appelle un panneau ou une bannière. Vous allez m'entendre dire bannière ou panneau. C'est la même chose. Okay? Donc pour cela, je vais cliquer sur la flèche. Tac. Et je vais aller chercher mon panneau. Donc, ajouter panneau. Et je clique sur panneau vierge. Je vous rappelle que nous, on veut créer à partir d'une page vierge. Donc, on va prendre panneau vierge. Et notre panneau vierge vient avec un texte. Le texte, je, peux, je vous demanderai de le, de le supprimer on supprime le texte. Maintenant, on va aller regarder un peu notre design. Qu'est-ce que notre design nous dit Notre design, il est là. Le premier, on a ça. Okay. Donc, notre premier, on a dit notre premier panneau hein, du design, on a ça dessus. Donc, ici, on a un fond avec une photo. On a du texte et du texte. Vous allez remarquer que je peux bouger tout en même temps. Ok, Pour nous, ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire que on va mettre une photo dans notre panneau qu'on vient d'insérer hein, sur notre éditeur. Et ensuite, on va ramener une boîte. Et sur cette boîte, on mettra deux textes. C'est ce qu'on va faire. Ok? Pour cela, j'y vais. Je suis là. Je retourne sur mon éditeur. Pour importer une photo, je vais cliquer sur le panneau. Je vais cliquer sur le crayon. D'abord, si vous n'avez pas le crayon, vous cliquez d'abord sur le le panneau, vous cliquez juste au fond du panneau hein. et pas, pas, pas sur le test. Si vous le faites sur le test, ça peut ne pas marcher. Vous cliquez euh, euh, sur le panneau directement. Et ensuite, vous cliquez sur le crayon et vous aurez une boîte comme celle-ci qui va s'ouvrir. Ce que vous voyez là, c'est toutes les fonctionnalités liées au panneau. Vous pouvez avoir la même chose. Je ferme ça. Vous pouvez avoir la même chose en cliquant sur la flèche là. Ok, actuellement il y a toutes les fonctionnalités de l'outil, mais si je veux avoir que les fonctionnalités du panneau, je vais cliquer sur le crayon et j'ai les fonctionnalités que du panneau. D'accord Ça marche avec tous les éléments. Bon maintenant ce qui m'intéresse c'est d'importer une photo. Pour cela, je vous inviterai à aller jusqu'à paramètres d'arrière-plan. Je clique dessus. Et là, je vais cliquer sur changer l'image. Je clique sur changer l'image. Et pour moi, là, j'ai plein d'images. Vous, quand vous allez le faire, il n'y aura rien du tout. Ce que je vous demanderai de faire dans ce cas, c'est de cliquer sur, vous aurez normalement un bouton là, nouveau répertoire. Je vous demanderai de cliquer sur ce bouton, nouveau répertoire, et de donner un nom à votre répertoire. Ok. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez donné un nom à votre répertoire, vous cliquez sur enregistrer. Moi, je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire, je vais faire annuler. Une fois que vous avez créé votre répertoire, vous, moi, mon répertoire actuellement, c'est Atelier. Je clique sur Atelier. Donc, chez vous, si ce sera vide, il n'y aura rien du tout. Mais c'est normal, c'est parce que vous n'avez pas encore importé de photos. Donc, si vous n'avez pas de photos, ce que je vous demanderai de faire, c'est de cliquer sur Choisir, choisir le fichier. Et là, vous irez chercher vos photos sur votre ordinateur. Donc, je vous ai fourni des photos hein, pour, ce, pour, ce, pour cet atelier. Allez chercher les photos sur votre ordinateur. Une fois que vous les avez, vous les sélectionnez. Tous comme ça. Toutes, toutes vos photos. Et vous cliquez sur ouvrir pour les importer, d'accord. Une fois que c'est fait, normalement vous devez voir vos photos ici. Des fois, il arrive que, une fois que les photos sont importées, ça disparaît. Quand ça disparaît, ne paniquez pas, ne les réimportez pas à nouveau. Allez juste ici, cliquez sur tous les fichiers et vous devrez retrouver toutes vos photos que vous avez importées, ok. Des fois, ça arrive donc pour nous, on a déjà nos photos. Donc, une fois que vous avez vos photos, ce que vous allez faire, c'est de sélectionner la photo qui nous, qui, que vous désirez. Nous, c'est cette photo qu'on va utiliser actuellement pour notre panneau. Donc, on clique dessus. Vous allez remarquer qu'il y a des fonctionnalités sur la photo. Ne cliquez pas sur les fonctionnalités. OK. Si vous cliquez là, vous allez supprimer. Là, c'est pour l'afficher, etc. Vous ne voulez pas ça, cliquez dans le vide. Euh, du moins, pas sur les fonctionnalités, mais sur la photo, euh, à l'exception des, des fonctionnalités qui sont sur la photo. Ok. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur « Enregistrer ». Et du coup, on a notre notre photo intégrée dans notre panneau. Vous pouvez euh, élargir manuellement votre panneau en cliquant. Donc, une fois que vous cliquez sur le panneau, vous, vous ramenez votre souris sur le point là, qui est au niveau du panneau, et vous, et vous cliquez et vous déplacez. D'accord Et vous, comme ça, en faisant ça, vous pouvez l'agrandir ou réduire, comme vous le voulez. Ok Bon, moi, je l'agrandis un peu. C'est bon pour moi. Maintenant, j'ai importé une photo sur mon panneau, c'est super, c'est ce que je veux. Ce qu'il me faut maintenant, c'est une boîte parce qu'on a dit qu'il euh, nous faut une boîte pour mettre les deux textes dessus. Entre-temps, je vais copier ce texte parce que je n'ai pas envie de le taper à la main. Donc, je le copie parce que j'en ai besoin. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est d'importer une boîte. Je retourne sur mon éditeur. Je clique sur la flèche. Je vais aller chercher toutes les fonctionnalités de l'outil. Si vous n'êtes pas à cet endroit, cliquez sur « Ajouter, éléments » et allez chercher « boîte, D'accord Je vous demanderai de prendre cette boîte-là. Deuxième. Je glisse, je dépose. Vous avez vu ce que j'ai fait J'ai cliqué dessus, j'ai maintenu le clic et j'ai déplacé sur, sur mon panneau. Ok euh, Ne vous contentez pas juste de cliquer sur l'élément. Si vous faites ça... Euh, L'outil va mettre votre votre l'élément que vous voulez importer, il va le mettre n'importe où. Et dans cet cas, vous risquez de ne pas le trouver. D'accord? Donc toujours garder à l'esprit. Il faut que vous cliquez dessus, vous maintenez et vous glissez, vous déposez. Vous relâchez le clic. OK? C'est bon. Maintenant, je vais supprimer. Ai, je supprime celui-là parce que j'en ai deux. J'ai ma boîte. Super. Ça me va. Ce que je vais faire maintenant, c'est de ramener du texte. Pour cela, je retourne là. Je clique sur la flèche et je suis au niveau des boîtes. C'est pas ce qu'il me faut. Je veux toutes les fonctionnalités et là j'ai toutes mes fonctionnalités en haut. Ici c'est marqué flèche, euh, marqué texte. Je clique sur le texte. Ce que je, ce que je vous demanderai de faire, c'est de prendre le titre, le premier en haut. Je glisse ça et je ramène d'abord sur le panneau. Pourquoi je ne veux pas ramener directement sur la boîte Parce que des fois quand on glisse, on dépose, on ramène directement sur la boîte. Ça fait déplacer la boîte, C'est pas ce que je veux faire. C'est pourquoi je vous recommanderais de, de déplacer, de déposer d'abord sur le panneau. Ensuite, vous glissez, vous déposez sur la boîte. Comme ça, la boîte ne se déplacera pas. Actuellement, notre texte est tout noir. C'est n'est pas ce qu'on veut. On veut que ce soit blanc, donc on va cliquer dessus deux fois. On clique dessus deux fois et on peut sélectionner du coup notre texte. Et là, on va aller sur le premier A. Vous avez vu qu'il y a plusieurs A. On prend le premier et on va changer la couleur de notre texte. OK une fois que vous l'avez changé, vous pouvez cliquer dans le vide pour voir l'effet. C'est bon. Maintenant, on veut changer, on veut modifier le test. On ne veut pas que ça reste titre H1, on veut quelque chose. Donc, on double-clique dessus de nouveau. On sélectionne et on va taper ce que nous voulons. D'accord Vous voulez taper Bon, moi, j'ai copié, donc je vais coller. CTRL V. D'accord Et j'ai mon, mon titre. Il se peut que vous trouviez que le titre est trop grand et que vous voulez le réduire. Dans ce cas, ce que je vous recommande de faire, c'est de cliquer sur le A ici. Vous avez remarqué que c'est marqué titre, titre H1, titre H2, et titre titre paragraphe. Pareil aussi, si je tout à l'heure, pour prendre le test, vous avez vu que c'est marqué titre, titre, titre, titre H1, titre H2, H3, et titre, etc. Ça, on appelle… On appelle ça des, les H1, H2 H jusqu'à H6 et paragraphes éventuellement, on les appelle des balises. À quoi ça sert En fait, c ces balises donnent des indications aux moteurs de recherche. Par exemple, là, sur votre page, vous ne devriez avoir qu'un seul titre H1. Le titre H1, c'est le titre principal de la page. Ça permet au, au moteur de recherche de comprendre le sujet principal de la page. Donc, je vous recommande vivement de ne pas utiliser deux balises H1 sur votre page. Seulement, euh, seulement seulement euh, une seule balise H1. Après vous pouvez utiliser autant de H2 que vous voulez, autant de H3 selon la structure de vos textes. Okay? Mais seulement une seule balise H1. Donc ce pourquoi je suis là, c'est pour vous dire que euh, supposons qu'on veut réduire le texte. On peut travailler dessus. Donc là je vais travailler sur la balise H1. Euh, H1. Donc je vais cliquer sur le titre H1. Je suis déjà à ce niveau. Vous allez remarquer que je peux changer la police. Famille de police, je peux changer. Encore, il n'y en a pas une pléiade, mais vous pouvez jouer avec ce qu'il y a. Si vous estimez que euh, vous voulez euh, une police spécifique et que vous ne l'avez pas dans la liste, ce que vous pouvez faire, c'est de l'importer. C'est-à-dire que vous allez acheter votre police ou le télécharger depuis Internet. Et ici, cliquez sur « Télécharger » et l'importer depuis votre ordinateur. ok Donc, une fois que c'est fait, on, on continue. Donc ici, c'est la taille de la police. Je peux réduire. Sachez que les manipulations que je fais ici, ça va s'appliquer à tout mon site. Okay. Toutes les pages que je vais créer sur ce site hein, auront les mêmes caractéristiques pour les balises H1 ou H2, H3, etc. Selon les modifications que j'aurai faites. OK. Donc vous avez la taille au niveau de l'ordinateur. Vous avez la taille sur mobile. Donc je peux, je peux jouer hein, différemment sur les deux. Une fois que c'est fait, ici en fait, c'est la hauteur euh, des lignes. C'est-à-dire pour, pour jouer sur, sur l'interligne. Vous voyez, donc c'est un peu plus grand et euh, là, c'est un peu plus petit. Donc, on va le mettre quand même sur 1, 1, c'est pas mal. Et pour moi, je dirais que c'est pas, c'est bon. Pour fermer cette, cette fenêtre-là, là, là euh, ce menu-là, je reclique sur le A et ça disparaît. Ok. Maintenant, je vais regarder de nouveau mon modèle. Mon modèle, il y a un deuxième test. Je vais copier ça. Vous allez remarquer que sur ce, euh, le texte ici est justifié à gauche. Okay. Donc, on va essayer de faire la même chose sur notre panneau. Je double-clique double sur mon texte et vous avez remarqué qu'ici, actuellement, c'est centré. Je vais mettre ça sur la gauche, ça donne ça. Maintenant, je veux quand même que ça ressemble un peu à ce qu'on a là. Okay. Donc, du coup, j'ai la possibilité, vous m'avez vu tout à l'heure, j'ai la possibilité Donc pour, pour, pour faire ça, hein, ce que j'ai fait. Vous cliquez une fois sur le texte et vous pouvez agrandir ou réduire l'espace le, du texte. Okay? Donc là, je vais faire ça comme ceci. J'aime bien que les, les éléments qu'on met, qu met sur les boîtes soient bien dans les boîtes. Okay? Donc pour ça, je vais agrandir un peu plus ma boîte. Okay? C'est ce que je vous recommande de faire dans, ce, dans cet exercice. Et maintenant, on va rajouter notre deuxième texte. Pour cela, on va cliquer sur Ajouter éléments et on est déjà sur du texte on peut prendre par exemple là, du titre corps on va prendre du H6 je le place je place là ok une fois que c'est fait je ramène là et je double clique hein, je vais dessus je sélectionne et je peux modifier mon texte d'abord au niveau de la couleur et je peux taper ce que je veux, ce que je veux aussi ok une fois que c'est fait tac je clique dans le vide pour voir quoi ça ressemble. Pour information, je veux que ça soit je veux que ce soit justifié sur la gauche. Donc je vais cliquer là pour que ça se fasse et c'est fait. Maintenant, supposons que bon, je me dis tiens, je veux quand même respecter les couleurs. Comme j'utilise un design, normalement mon designer doit me fournir les couleurs que je dois utiliser. Donc actuellement, je suis Canva. Canva nous fournit les couleurs. Je clique sur le texte et je vais aller voir ce que à quoi, ce que c'est comme couleur? Juste que, attendez, je vais regarder là, il a fermé ça, je clique sur le A et j'ai la couleur, c'est cette couleur là, c'est FD, pardon, FP, FD, FE, okay, FB, FD, FE. Donc, c'est comme ça que je trouve ma couleur, celui qu'on va, et je vais aller, je vais faire pareil. Je clique dessus. Je clique deux fois sur mon texte. Je sélectionne mon texte. Je vais sur le A. Donc, je veux la couleur exacte. Si je veux la couleur exacte, je vais cliquer sur Mort. Et je viens là. Et je peux mettre F, B, F, D, F, E. Je clique sur OK. Et normalement, je dois avoir les mêmes. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je refais la même chose. Voilà. Hop, FB, FD, FE. Alors, je vais dessus. Oui, c ça paraît un peu plus blanc quand même hein, le, le test. Ouais. FD, FB, FD, FB. Oui, ça paraît un peu plus blanc. On ne voit pas vraiment le... Je suis ça paraît un peu plus gris. Mais euh, sur notre éditeur, on ne le voit pas vraiment. Okay. Mais c'est comme ça que vous mettiez. Au fait Si vous voulez utiliser des codes couleurs spécifiques pour le test, c'est comme ça que vous faites. Bon, euh, autre chose, si je veux rendre ça un peu plus gras, je vais. Je clique sur le B et c'est gras. Je vais faire. Je vois si on voit la différence. On voit pas très bien la différence. Hein. Euh, on ne voit pas très bien la différence. Bon, je vais, moins, je vais mettre un, un gris un peu plus foncé hein, pour qu'on voit vraiment la différence. Ça donne ça. OK, ça me va mieux comme ça. Ça ressemble un peu plus à mon euh, à mon design, OK Si je veux si je veux aligner mon mes deux textes, j'ai deux possibilités. Soit je clique sur la règle, OK, et je clique là, par exemple là et je ramène la souris sur le trait, je positionne le trait au bon endroit et à partir de là, OK, j'aligne les deux. C'est une façon de faire. Je peux cliquer sur la règle pour faire, dif... pour faire disparaître la règle. Je peux essayer de faire au pif en faisant ça. Vous voyez le, le trait vert qui apparaît et à côté des, des textes, ça me dit que à peu près c'est aligné. Je peux faire ça aussi. Euh, une autre façon d'aligner les éléments, c'est par exemple là. Donc là, les deux sont décalés. Je vais appuyer sur la flèche la « flèche Shift okay, » de mon clavier. Je sélectionne le premier élément. Et l'élément sur lequel je vais aligner tous les éléments. Je le sélectionne en dernière position. En dernière position, en dernière position et je vais cliquer. Et là, une fois que c'est fait, je relâche ma, ma flèche euh, shift de, de mon clavier. Et là, j'ai deux possibilités. Soit je les aligne horizontalement, soit je les aligne verticalement. Dans notre cas, on est dans, le, dans la situation verticale. Donc, je vais cliquer sur les boutons verticales et c'est aligné, ok Si ces deux, si deux éléments qui sont côte à côte hein, plutôt sur le plan horizontal je vais utiliser l'autre euh, l'autre bouton Une fois que c'est fait j'enregistre mon travail Je vous recommande d'enregistrer régulièrement votre travail pour ne pas le perdre parce que comme vous pouvez le constater il n'y a pas de il y a pas de fonctionnalité retour arrière sur votre, sur cet éditeur il n'y en a pas encore donc le problème est que donc si vous faites une erreur et, et vous voulez faire retour arrière, vous ne pouvez pas le faire. Vous êtes obligé de recommencer votre travail. Donc, je vous recommande d'enregistrer de, régulièrement votre travail quand vous, quand vous travaillez avec cet outil. De manière à ce que même si votre ordinateur se plante ou un truc de ce genre, euh, en rallumant, vous allez retrouver le travail qui était déjà enregistré. Si, pas, si votre travail n'est pas enregistré, ça veut dire que vous avez tout perdu. Il va falloir recommencer et ça fait très mal. Okay. Donc, on y va réduit un peu la boîte, donc vous avez vu, hein, pour, pour réduire la boîte, je clique une fois sur la boîte, je ramène la souris dessus et à partir de là, je mets la dimension que je veux à ma boîte. Actuellement, je veux que ce soit comme ceci. Et c'est fait, ça me plaît bien. Bon, si on regarde aussi sur le design, on y va encore. Vous constaterez qu'il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de, de trait tout autour de, de, notre, de la boîte. Donc, pour cela, on veut enlever le trait qui est tout autour de la boîte. Pour cela, cliquez une fois sur la boîte. OK. Et cliquez sur le crayon de la boîte. Et là, c'est marqué boîte. Vous pouvez faire la même chose en faisant clic droit directement sur la boîte. Et ça va donner ça. Ou si, par exemple, cette, cette page elle est fermée. Si vous le faites directement avec clic droit, cette boîte va s'ouvrir. Okay? Donc vous avez toutes les possibilités. Ou directement avec le crayon, cette boîte va s'ouvrir. OK donc, vous avez pas mal de possibilités. Donc, nous, on y va. Puis, on clique sur le crayon et on veut enlever la bordure. Pour ça, vérifiez bien que vous, vous êtes sur la boîte, OK Avant de commencer à faire des modifications. Sinon, vous allez modifier autre chose. Donc, ce que nous recherchons actuellement, c'est bordure. Et là, on clique dessus. Actuellement, c'est à 1. On peut le mettre à 0. Et vous cliquez dans le vide pour voir si ça a été pris en compte. Et là, ça a été pris en compte. C'est super. On l'enregistre. Notre panneau vient d'être créé. Une fois que c'est fait, on, clique, on enregistre. Chaque fois que vous enregistrez, vous faites cliquer sur... Quand il vous pose la question, cliquez sur OK pour publier. Ça vous permet de pouvoir visualiser votre, votre travail sur, sur le navigateur. On continue. Deuxième page. OK. Ici, on a une photo, on a du texte, on a du texte, on a un bouton et on a un fond. Ok, ce fond-là, j'ai besoin de connaître la couleur, donc je clique dessus, je vais aller voir, et la couleur, elle est là. C'est 14, 14, 14. Ok, donc pour cela, j'y vais, je retourne sur mon éditeur, et pour amener un panneau, je clique sur Ajouter panneau, panneau vierge. Ok. que c'est fait, je veux que ce panneau soit un peu plus grand, donc j'ai la possibilité de le faire manuellement, comme ça, mais dans ce cas précis. Comme je n'ai pas assez de d'espace pour pouvoir l'agrandir un peu plus, je vais cliquer sur le crayon. Ok, je peux remonter cette boîte pour mieux voir. Je vais sur taille et j'ai augmenté la taille. C'est bon pour moi. Je peux supprimer le texte. Et ce que je veux faire maintenant, c'est de changer la couleur de ce panneau. Donc, je vais cliquer une fois sur le panneau. Je clique sur le crayon. Je remonte sur ceci. Je scroll un peu vers le bas et je vais chercher paramètres d'arrière-plan. Je clique dessus, je descends un peu et là, au niveau de la couleur, je peux cliquer soit sur, le, sur la goutte ou soit là. Hein. Dans les deux cas, ça marche. Et je vais mettre la couleur que je souhaite. Je peux changer la couleur en faisant ça, mais actuellement, j'ai le code couleur en exact. Donc, ce que je vais faire, je vais changer le code couleur ici. Je vais mettre 14, 14. 14. Et du coup j'ai la couleur exacte. C'est bon. Une fois que c'est fait, la deuxième chose qu'il me faut c'est une image. Donc je vais aller chercher cette image. Je clique là. Actuellement je suis sur du texte, je clique sur retour pour avoir tous les toutes les fonctionnalités de l'outil. Je descends un peu. Je vais chercher image. Elle est là. Tac. Ça c'est une image, ça aussi c'est une image, etc. Je, je vais prendre celle-ci, je glisse ça et je dépose. D'accord Je peux augmenter la taille de cette image en faisant ça, comme on fait pour les boîtes. Okay? Autant pour les boîtes, on peut donner n'importe quelle taille. Pour les images, c'est un peu différent, c'est figé. Okay? Mais je peux l'agrandir quand même si je souhaite. Ce n'est pas cette image que je vais garder, je veux une autre image. Donc je vais cliquer sur le crayon. Et vous allez remarquer que ici j'ai image. Et je vais cliquer sur. Réglage, changer image et je vais aller changer cette image. Donc mon image est dans Atelier, je vais aller la chercher. Elle est ici, je clique dessus, enregistrer. Elle est là, je l'agrandis un peu plus. Ok, c'est fait, c'est super. Maintenant la deuxième chose qu'il me faut, c'est une boîte. Vous avez remarqué tout à l'heure que on avait une boîte. On avait une boîte sur laquelle, sur laquelle il y avait des textes. Donc, ce que je vais faire, je vais là, je vais ramener une boîte, je clique là, je fais retour parce que là, actuellement, je suis sur les images et je vais aller chercher boîte. Je viens là, je clique sur boîte et je clique dessus, je glisse, je dépose, d'accord Ok, et je vais agrandir la taille de, ce, de cette boîte comme ceci parce que ça me plaît bien comme ça maintenant ce qu'il me faut c'est de ramener du texte vous avez remarqué que tout à l'heure j'avais augmenté la taille de mon panneau c'est pour pouvoir avoir c'est pour pouvoir avoir la possibilité de hein, de travailler aisément ok donc j'ai besoin de ramener du texte je vais retourner là, retourner là et je vais cliquer sur retour parce que je suis sur les boîtes et je clique sur texte et je vais ramener du titre h2 pas du titre h1 parce qu'on a dit qu'il faut un seul titre H1 et titre H2 on peut en avoir autant dont on a besoin je vais pas le mettre là parce que ça peut déplacer ma boîte, je vais plutôt mettre ça ici ok, une fois que c'est là je vais changer, je vais travailler sur ce texte et je vais ramener ça sur ma, ma boîte Ok. donc du coup, qu'est-ce que c'est comme texte, je copie ça vous vous écrivez le texte que vous souhaitez je double clique je vais cliquer dessus deux fois, double clique je sélectionne, je change la couleur je change le texte, je peux taper ce que je veux maintenant. Dans mon cas, je vais copier, coller, donc CTRL V et je colle ça là. Je vais justifier sur le côté pour que ça soit conforme à mon, à mon modèle. Et une fois que c'est fait, je peux déplacer. Je clique une fois sur mon texte et je le déplace, je le pose là. Okay. Maintenant, il me faut du texte, du contenu, genre ce que j'appelle paragraphe. Moi, je vais copier celui-ci parce que je n'ai pas envie de l'inventer. Je retourne, ajouter, élément » et on va prendre du texte. Je vous recommande de prendre celui-ci l'Orem, Ipsus, etc. Là, ipsum, etc. Ok Je glisse, je dépose, je mets là, et je double-clique dessus. Je vais changer ce texte parce que ça ne me plaît pas. Couleur, A. Hein? change la couleur et je mets ce que je veux là-bas. Vous pouvez, si vous avez du contenu, vous le mettez. Sinon, vous laissez comme tel parce qu'il y, y, y a assez d'éléments. Ok. Donc, je mets mon test. Je le déplace, je le mets là. Vous allez remarquer que ce test, bon, c'est un peu trop... C'est difficile à lire, en fait. Pour cela, on va travailler un peu dessus. Je vous demanderai de cliquer sur le A. Et on va cliquer sur paragraphe. Et là, on va travailler sur l'interligne. Ok la hauteur des lignes et on va augmenter un peu, vous pouvez mettre 3 ou 4. Si vous voulez changer le type de police, pour le faire. Donc, c'est la même chose qu'on avait fait avec, euh, avec, euh, avec le titre H1 avant. Donc, je prends du mont par exemple, c'est ce que j'aime utiliser. Et c'est un peu plus aéré, ça me plaît bien. Ok, c'est fait, je peux enregistrer ce travail en attendant. J'attire votre attention sur un élément important, regardez là. Regardez ici. Quand vous travaillez sur ce, cet éditeur, vous allez remarquer que... Je ferme ça. Vous allez remarquer qu'il y a un, un trait bleu là et un trait bleu là. Et chaque fois, j'essaie de rester entre les deux traits. Pourquoi Parce que si je suis en dehors des traits, il se peut que mon texte ne soit pas visible sur certains, sur certains supports. Okay? Euh, tous les supports n'ont pas la, la même dimension. Donc, si je me mets entre les deux traits... C'est sûr que, quel que soit le support, mais de, euh, les informations importantes vont s'afficher. Donc, quand vous travaillez, faites en sorte que les informations qui sont importantes pour vous restent entre les deux traits. Après, si c'est juste de la décoration. Éventuellement, vous pouvez déborder, etc. C'est vous qui voyez. Okay? Mais tout, tous les éléments qui sont importants pour vous, faites en sorte que ça, ça reste entre les deux traits. Maintenant, une fois que c'est fait, j'ai un bouton à rajouter là. Bon, ce bouton a une couleur. Je vais aller voir ce que c'est comme couleur. Clique dessus, c'est marqué 312E2D. Ok, donc je vais aller, je vais aller prendre un bouton. Je clique là. Actuellement, je suis du texte. Je clique sur retour. Je vais chercher un bouton. Je descends, il est là. Un autre bouton est là. Je prends, je prends le premier qui me vient. Je déplace, je le mets là, par exemple. Ok, ce bouton, on va le travaille un peu. La couleur déjà. Donc, je vais cliquer sur le crayon. Et je suis actuellement sur bouton. Ok. On va travailler sur la couleur. Donc, couleur générale. Vous allez vous remarquer qu'il y a trois couleurs. La première, c'est ce qu'on est en train de voir actuellement. Donc, on clique dessus. C'est marqué couleur de l'arrière-plan. Je clique dessus. Et je vais changer cette couleur avec le code. Vous pouvez aussi modifier un besoin un au pif. Juste... Juste une remarque importante. Quand vous travaillez sur les couleurs, vous allez remarquer qu'il y, y a deux barrières. Il y a, il y a ça et il y a ce qui est en dessous. Euh, la première, le premier curseur, on va dire, c'est ça qui vous permet de changer les couleurs, en fait, quelque part. Si je mets ça là, par exemple, là, et je fais ça, la couleur va changer. Ça me permet de changer les couleurs. Le curseur d'en bas, en fait, ça permet de mettre ça opaque ou transparent. Si votre curseur est sur transparent, quelle que soit la modification que vous allez faire là, vous ne verrez pas la transformation. OK Parce que c'est transparent. Donc, veillez bien à mettre ça sur fond euh, opaque pour que, si vous voulez changer de couleur, ça puisse ça, se manifester. OK Donc, nous, nous avons le code couleur. Nous allons mettre ça. C'est 312. E2D, normalement. C'est ce qu'on a. C'est bon Maintenant, ici, en fait, cette couleur, c'est pour faire des effets hein, sur le bouton, c'est-à-dire que quand on va ramener la souris sur le bouton, euh, ça va changer, le bouton va changer de couleur, c'est ce qu'on veut faire. Pour notre cas, ce qu'on peut faire, soit on le laisse transparent, on met transparent comme ça, oui, je pense qu'on va faire ça, ou on peut mettre aussi une couleur. On peut dire, tiens, quand on va ramener... Euh, la souris dessus, ça va changer de couleur, ça va devenir vert ou j'en sais rien. On peut faire ça, mais pour faire simple, on met sur transparent. La couleur texte arrière-plan, c'est la couleur du texte quand on va ramener le bouton dessus. Donc on va, on va dire ça va être du blanc. Okay. On est sur du blanc. Ok, maintenant vous allez remarquer que le, le, la couleur du texte, c'est pas terrible, et puis le texte c'est en anglais, c'est pas ce qu'on veut. Donc on va cliquer on reste sur notre bouton, on clique sur le bouton, on reste sur notre bouton, on va aller chercher titre, les titres du bouton, et si la couleur c'est euh, du bleu, etc., qui tourne vers le violet, on va on veut mettre ça du blanc, donc on change la couleur, ok, vous avez vu, j'ai cliqué dans le vide et j'ai fait ça, ok, donc je mets ça, je mets du blanc, le texte... Je veux autre chose. Je peux mettre, par exemple, là, tiens, qu'est-ce qu'eux, ils ont mis Pour en savoir plus, on va faire pareil. On copie ça. Hop. Et on met ça là. Vous mettez ce que vous voulez. Nous contacter, en savoir plus, euh, euh, s'inscrire. Vous mettez ce que vous voulez sur le bouton. Ok. Euh, donc, ça, c'est fait. C'est bon. Si, par exemple, vous voulez rajouter des icônes hein, sur... Euh, sur votre bouton comme eux ils ont fait là regardez par exemple ici ils ont rajouté il y a une icône hein, sur le sur le bouton vous avez différentes façons de vous avez différentes façons de procéder si c'est je retourne sur mon éditeur je me mets sur le texte là si c'est pour le supérieur inférieur je peux utiliser mon clavier pour le faire mais supposons que c'est des icônes spécifiques que je veux rajouter je peux aller regarder là si c'est dans mon si c'est dans la liste d'icônes. D'accord. Et ici par exemple, là, il y a pas mal, euh, mal d'icônes que, que je peux trouver. Vous lancer une recherche, mais il faudra le faire en anglais. Par exemple, si je veux chercher téléphone, je vais taper euh, phone. Si je veux chercher euh, un truc de, de boîte mail, je vais marquer, je vais marquer mail. Il faut lancer la recherche en anglais. Sinon, je regarde, je fouille dedans. Okay? Et euh, je sélectionne ce qu'il me faut. Bon, ça c'est la. Ça c'est pour ceux qui aimeraient mettre une icône avec le bouton. Ceci dit, une fois que c'est fait, hein, vous glissez, vous mettez ça là et on enregistre notre travail. Bon, si on regarde ici, il n'y a, a pas de bordure, donc on va faire pareil. On retourne dessus. Je fais OK pour publier en temps. Donc on veut enlever la bordure de notre, de notre boîte. Donc je fais clic droit pour faire apparaître la fonctionnalité. Je vais aller regarder bordure. Elle est là. Je mets sur 0. Et normalement, ça a disparu. C'est super. C'est ce que je veux. J'enregistre. OK. Je trouve que le bouton est un peu trop collé au texte. Je vais décoller un peu le bouton. Je vais décoller un peu. OK. Et c'est plutôt pas mal, je trouve. J'enregistre. On travaille. Et je trouve que c'est super. Bon, on a fini de créer ce, ce, ce panneau. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est de créer le panneau suivant. Juste entre temps, je peux réduire. Je vais fermer ça. Je peux réduire la taille de ce panneau parce que je n'ai plus besoin d'autant d'espace. C'est fait. On continue. Troisième troisième panneau. Actuellement, ce que je peux dire, c'est que on a un panneau là. On a du texte dessus on a des photos et du texte en dessous ce qu'on va faire nous d'abord c'est de créer et c'est de créer un panneau tout blanc okay pour reproduire ça on va créer d'abord un panneau tout blanc avec du texte dessus comme on a déjà un panneau avec du texte et du titre ce que je vous recommanderais de faire hein, pour aller plus vite hein, c'est de dupliquer ça comme ça ça nous évite de tout refaire à partir de zéro une fois que c'est dupliqué, il faut que je scrolle vers le bas pour voir ce que j'ai dupliqué. Okay? D'accord, donc c'est fait. Je descends un peu. Je remonte celui-ci. Pourquoi je fais tout ça Parce que je veux que ça soit comme euh, euh, mon modèle. Vous allez remarquer que j'essaie actuellement de, de fermer, de supprimer ce bouton. Ok, Mais je n'arrive pas. Pourquoi parce que il est en dessous de ce texte. Bon, si c'est un élément dont on n'a pas besoin, comme ce cas-ci, je dépasse, je mets sur le côté et je supprime. Après, je vous montrerai quand vous avez besoin de garder tous les éléments, comment vous faites pour remonter certains éléments, etc. On en parlera plus tard. Donc, c'est fait. Ce que je veux, au fait, c'est reproduire c'est quelque chose qui vous semble à ça. Bon, je vais copier mon texte ici. Copier. Je vais le changer quand même. Je clique dessus. Changer mon texte, sélectionne CTRL V, hop, d'accord. Donc, pour que ça ressemble à mon modèle, je vais agrandir la taille de mon de ma boîte, la taille de mon texte aussi, ok. Et je fais ça, pardon, je fais ça, et en dessous, c'est pas mal. Okay. sauf que mon ma bannière est censée être blanche donc je vais faire la même chose je retourne sur mon éditeur je clique sur le panneau je vais changer la couleur de mon panneau je vais dans on est d'accord je clique sur le panneau je clique sur le crayon je vais chercher paramètres d'arrière plan je clique dessus je clique sur la couleur je mets ça tout blanc okay. et c'est bon. Bon, je ne vois pas mon texte. Tout ce que j'ai à faire, c'est de promener ma souris et je peux voir les éléments qui sont cachés sur mon, sur mon panneau. Donc, je double clique sur le texte. Je clique deux fois, s'il veut bien, et je vais sélectionner mon texte. Et je change la couleur de mon texte. Je fais la même chose pour le titre. Ok, je vais copier ce qui est marqué là et moi je vais me mettre donc vous vous mettrez ce que vous avez envie de mettre pour votre titre donc du coup on vient de créer notre bannière ou panneau tout, tout blanc avec le titre maintenant la prochaine étape c'est de créer ce modèle là encore euh, on a besoin d'une photo et du test en dessous pour pouvoir reproduire cela il faut il nous faut en fait une boîte une photo et du texte de manière à ce que quand on va déplacer bon ici c'est pas le cas mais euh, on déplace le texte sans le truc mais nous pour que quand on voudra déplacer quand on fait un déplacement on puisse déplacer on, on puisse déplacer l'ensemble donc je vous recommande de faire ceci ok je vais ramener une une boîte hop Retour, donc ajouter éléments, hein. si vous êtes là, vous faites retour et on va aller chercher une boîte. D'accord, la boîte, elle est où Elle est là, hop. Je glisse cette boîte et je la mets ici. Je la grandis un peu plus, comme ça. L'idée, en fait, c'est de mettre trois boîtes entre ce trait et ce trait. Donc, je vais dimensionner mon ma boîte de, de manière à ce que je puisse en mettre trois. Sur cette boîte, j'ai besoin de mettre une photo. Donc, je vais cliquer sur cette photo. Je vais la réduire et je glisse la photo. Je la mets dessus. Et j'augmente la taille de la photo un peu. Je déplace l'ensemble. Je mets là. Ce que j'ai envie de faire, c'est que la photo et la boîte aient les largeurs, et la même largeur. Aient la même largeur. Donc, je vais aller regarder la largeur de ma boîte. Taille, c'est marqué largeur 354. Éventuellement, je vais mettre sur 355. C'est arbitraire. Et je vais aller regarder la photo. Je vais mettre la même largeur. D'accord Je clique. Je vais. J'ai fait clic droit sur la photo pour afficher ça. Sinon, je clique sur le crayon. Ok. Et ça fait la même chose. Je clique sur taille. La taille. Et je vais mettre 355. Ok. Actuellement, la photo n'est pas bien positionnée sur ma, ma boîte. Donc, je peux essayer de le faire manuellement. Sinon, ce que je fais pour que la, ma photo soit centrée sur la boîte, je clique sur la photo une fois et je vais cliquer sur « Éléments central ». Ok. Actuellement, c'est centré. Sauf qu'on voit encore que ça dépasse en haut. Je vais cliquer de nouveau une fois sur la photo et je vais augmenter. Je vais plutôt remonter la photo avec la flèche d'orientation de mon clavier. Donc, la flèche qui monte vers le haut. Hein. Il y a les quatre, les, quatre, les quatre flèches du clavier en haut, en bas, à gauche, à droite. Donc, je vais utiliser la flèche qui monte pour faire ça. C'est la flèche d'orientation du clavier. Donc là, ma photo est manifestement bien placée. Il me manque une chose. Il me manque du texte là. Ok. Donc, mon texte, je vais prendre ça et j'y vais... Pour amener du texte sur mon éditeur, on retourne, on va aller voir les éléments. Je clique sur la flèche. Actuellement, je suis sur la boîte, sur les boîtes. Je retourne du texte. Je prends peut-être du H6, je mets ça sur mon panneau. Je vais changer mon texte d'abord. Je clique dessus deux fois. CTRL V, ou j'écris mon texte, je vais le justifier sur le côté, ou je vais le centrer. C'est à vous de voir, hein. vous faites comme vous voulez. Je vais mettre ça gras, donc je vais sélectionner mon texte, je mets, je clique sur B et c'est gras. Okay? Une fois que c'est fait, je prends ce texte je et je le pose là. Je veux que ce texte soit centré sur ma boîte. Je clique une fois sur le texte et je vais cliquer sur élément central Et normalement, c'est centré sur la boîte. Bon, maintenant, j'estime qu'il y a trop il y a trop d'espace en bas. Ok, et je veux réduire cet espace. Au lieu de cliquer dessus une fois et essayer de le faire manuellement, ce que je vais faire.. C'est plutôt d'aller sur, je, clique, je vais cliquer dessus une fois, je vais cliquer sur le crayon et je vais aller au de la taille. Et au lieu de et à la place, là vous avez marqué hauteur, au lieu de mettre 370, je vais réduire okay. jusqu'à ce que j'ai ce qu'il me faut. Quand vous travaillez avec des boîtes, faites penser à ceci. Il faut que vous ayez toujours la possibilité de pouvoir cliquer dans le vide sur la boîte pour pouvoir déplacer la boîte directement. Ok, Parce que si vous n'avez pas un peu d'espace, et par exemple, je vais déplacer la boîte et je clique sur le texte, c'est plutôt le texte que je vais déplacer au lieu de déplacer. Par exemple, là, je fais ça, je ne déplace pas la boîte. Et là, c'est assez agaçant. Donc, fait, faites attention. Quand vous travaillez avec des boîtes comme ça, avec des éléments, faites en sorte qu'il y ait du vide tout autour pour que vous puissiez déplacer, travailler directement sur la boîte quand vous avez envie. Donc là, je vais remettre mon élément. Correctement, centré. C'est pas mal. Cette boîte, si je veux enlever la partie, le trait, hein, la bordure, vous savez ce qu'il a fait. Je clique dessus une fois, je clique sur le crayon, je vais sur bordure qui est là et je mets mettre ça à zéro et je n'ai plus de bordure et je suis content. D'accord. Vous allez remarquer que j'ai poussé cette boîte jusqu'à jusqu'à la ligne. Ok. Pourquoi? c'est parce que je veux en mettre 3 et le fait de mettre ça euh, contre la ligne là, ça me permet de, de bien disposer les éléments de, de disposer les éléments de manière harmonieuse sur, sur mon panneau, c'est pourquoi je fais ça après vous pouvez essayer de le faire vous même on va dire au pif etc. ou éventuellement en mettant, en mettant des règles si vous le souhaitez mais bon ça fait perdre un peu plus de temps donc pour faire simple là, je colle celui-ci ok, là et maintenant ma boîte ici elle est déjà bien faite donc comme elle est bien faite je vais pouvoir la dupliquer je fais un aparté ici je vais enregistrer d'abord mon travail pour ne pas le perdre avant de dupliquer un élément je vous recommande vivement de de corriger au fait je ne l'ai pas dit la, la dernière fois quand on a la, la fois précédente quand on a dupliqué le panneau il est recommandé, en tout cas c'est ce que je vous recommande, hein, avant de, de dupliquer un élément, c'est de travailler sur sa version mobile. Pour le moment, on ne va pas trop s'aventurer à aller regarder la version mobile, euh, de manière à ce que pour que cette présentation soit compréhensible hein, pour, pour, pour tout le monde. Mais une fois que vous, avez, vous savez comment travailler avec l'outil, avant de dupliquer un élément, allez regarder sa version mobile, de manière à ce que quand vous allez dupliquer, vous ne soyez pas obligé, de retourner sur chaque élément dupliqué pour corriger sa version mobile, d'accord Parce qu'une fois que la version mobile elle est corrigée et vous dupliquez, euh, tout est pris en compte, ok Mais pour l'heure, on continue, on continue pour faire simple, d'accord On va aller progressivement, sinon vous serez perturbé. Euh, donc je duplique, cette boîte ça me plaît bien, je vais dupliquer. Une fois que c'est dupliqué, je mets ça là ok je vais dupliquer de nouveau Hop. et là je pourrais le mettre là comme ça donc vous voyez l'autre je le colle aussi contre la ligne celui du milieu je veux que ça soit bien centré donc je vais cliquer dessus une fois et je vais cliquer sur élément central du coup ça le centre ça me fait gagner du temps ok donc celui ci je peux le rapprocher un peu plus de la ligne c'est pas mal si je veux que ça soit orienté soit bien aligné horizontalement je clique sur shift d'accord de mon clavier je sélectionne le premier élément le deuxième troisième élément et je clique sur celui-ci aligné horizontalement et c'est aligné ok maintenant je change mon texte étant donné que moi j'ai des textes je peux les changer mais je vais mettre ce que je veux texte ctrl v Gras, pareil l'autre. Je copie celui-ci, je reviens là, tac, contrôler, hop. hop, super. Bon, actuellement toutes les photos se ressemblent, je veux quand même mettre les bonnes photos. Donc, je clique une fois sur la photo, je clique sur le crayon et j'ai « images ». Je peux travailler sur mon image, je vais régler généraux, changer l'image, et je vais aller regarder au niveau de l'atelier. Normalement, c'est cette photo. On importe. Je fais la même chose, donc je fais directement clic droit sur cette image et j'ai la même chose. Atelier. Ceci. Ok. Clic droit sur l'image je change l'image alors celle-ci peut-être ok clique droit directement sur l'image ou vous faites euh, vous cliquez clic gauche et crayon ça donne la même chose ok vous allez remarquer que les photos ne se ressemblent pas bon du moins cette photo elle est plus grande que celle, euh, les deux autres c'est pour cela quand vous importez les photos, surtout pour faire des choses comme celle-ci, euh, celle là, faites en sorte que vos photos aient les mêmes dimensions. Ce que je vous recommande de manière générale, euh, faites des photos, euh, on va dire carré. 600 sur 600, 800 pixels sur 800 pixels, d'accord, pour des photos comme ceci. 800 pixels sur 800 pixels, c'est pas mal, ok éventuellement 800 pixels par 544 ou 543 peu importe mais en règle générale prenez du 800 par 800 vous souhaitez vous soyez tranquille après vous, avez, vous pouvez découper comme vous voulez mais en, je vous conseille de prendre 800 pour 800 euh, de manière générale hein, pour, pour faire simple si c'est des photos à utiliser dans les bannières comme on a fait là je vous recommande d'utiliser du 1500 pixels par euh, par 500 voire euh, 900 pixels, d'accord Donc, euh, largeur, euh, 1500 pixels et hauteur, euh, entre 500 et 900 pixels, d'accord Éventuellement. Ok, ceci dit, on descend, on retourne à nos oignons. Et là, on peut enregistrer. On a créé la première partie. On a créé la première partie de notre... Euh, de notre bannière je vous rappelle qu'on est en train de créer ça la deuxième partie de la bannière c'est plutôt cette couleur je pense que c'est du 14 14 14 ok donc du coup on va rajouter une deuxième bannière on retourne à l'éditeur on rajoute une deuxième bannière ou panneau donc ajouter panneau panneau vierge Ok, pour aller regarder le panneau qu'on vient de rajouter, on descend, on scroll vers le bas, on supprime le texte parce qu'on n'en a pas besoin. On va changer la couleur de ce panneau, donc je clique dessus, je clique sur le crayon et une fois dans les fonctions du panneau, je descends en bas, je vais trouver paramètres d'arrière-plan. Je clique dessus, je clique sur la couleur et là, sur le code, je change la couleur. Ok, super, c'est ce que je veux. Je vais cliquer sur ce panneau, je clique sur ce panneau et je veux réduire un peu ce panneau de manière à avoir quelque chose qui ressemble à ça, ok Le seul souci que j'ai actuellement, c'est que mes éléments, mes boîtes sont en dessous alors que c'est censé être au dessus. Alors comment est-ce que je gère ça Je vais agrandir de nouveau le panier, le, le panneau pardon. Je clique sur ma boîte dans les fonctionnalités qui sont là vous allez vous remarquer que ici il y a les euh, layer down et ici il y a layer up ok layer down c'est pour euh, passer en dessous pour que l'élément passe en dessous d'un autre layer up c'est pour que ça passe au dessus de l'autre donc quand je vais cliquer un 2 3 4 peu importe hein, vous cliquez dessus un certain nombre de fois je reviens vous constaterez que actuellement c'est au dessus ce n'est plus en dessous alors que les autres sont en dessous ok c'est ce qu'on va faire pour pour toutes les boîtes donc si je veux que ça passe en dessous plutôt qu'au dessus je vais utiliser un uh, autre fonctionnalité donc uh, je vais plutôt cliquer sur uh, celui-ci ok ça va passer en dessous c'est parce que j'ai envie de faire donc uh, je laisse comme tel je clique dessus ok hop on est tous ils sont tous dessus maintenant c'est super bon le seul souci c'est du noir sur du fond, sur un fond un peu sombre, on ne voit pas très bien. Et ici, on remarque que l'écriture est sur du fond blanc. Pour cela, ce qu'on va faire, on va changer la couleur de notre boîte. Donc, je vais cliquer une fois sur la boîte. Je clique sur le crayon. Donc, on remonte un peu. On va aller chercher Paramètres d'arrière-plan. On clique une fois sur le, une fois sur le, le, le tout de couleur. On va aller changer notre couleur. Actuellement, c'est du transparent. Donc, même si je fais tout, etc., il n'y a rien qui va se passer. D'accord Pour que ça soit blanc, je dois d'abord enlever la transparence et ensuite, je change la couleur. Ok On fait la même chose pour les autres boîtes. Hop J'enlève la transparence et ça devient blanc. Pareil pour cette boîte. J'enlève la transparence et ça devient blanc. Ok ça me plaît bien, je peux enregistrer le travail. Là par exemple, là, je remarque qu'il y a un fond, il y a un peu de blanc sur le côté, je peux réaffiner ça, peut-être que ma photo s'est déplacée, je peux centrer de nouveau et c'est nickel, c'est bon pour moi. D'accord, j'enregistre mon travail. Ok. On y va. On ferme ça. On réduit un peu celui-ci. OK, parce qu'on n'a pas besoin d'autant d'espace. J'enregistre de nouveau mon travail. C'est bon. Et je continue. D'accord Bon, maintenant, on vient là. On vient de finir de créer ce, cette page. On va continuer avec celui-ci j'ai un fond j'ai du texte et du texte c'est tout d'accord et l'ensemble ceux-ci sont tous ça, ça se déplace ensemble ils sont tous groupés donc nous on va utiliser une boîte pour faire ça pour reproduire la même chose bon entre temps la couleur là je vais voir ce que c'est à 666 à 6, 6, 769 ok on va essayer d'utiliser la même chose donc, pour cela, on retourne sur notre éditeur. On peut dupliquer ce panneau si on veut. Bon, moi, je vous demanderai de cliquer sur, d'aller importer un autre panneau. Juste un instant, on va aller regarder. On va prendre plutôt ce panneau-là pour le faire. Ok je clique dessus, je duplique hein, parce que c'est la même couleur. On a du titre dessus, on a, un... on va l'utiliser pour le faire. Okay? Donc là, on descend et on a notre panneau la bonne couleur. On a une photo là, est-ce qu'on a besoin de photos Oui, on a besoin de photos, on a besoin d'un titre, on a déjà notre titre. Et là, on va travailler dessus. On va travailler ce texte. Okay? Donc, on y va. Je vais agrandir un peu mon, mon panneau, ok, je pourrais le faire comme je vous ai montré, hein, en allant directement sur les fonctionnalités, je dessins un peu mon ma photo, j'ai besoin d'un titre ici, donc je prends cette, euh, le titre là, je le, je le place là, je remonte un peu la photo pour que ça réponde au design, je mets ça là. Euh, Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre Je peux changer la photo. Je clique sur le crayon. Je clique sur la photo. Je clique sur le crayon. Je vais changer la photo. Je remonte un peu. Je change l'image. Et je vais dans l'atelier. Je prends cette photo. Je que c'est de ça qu'il s'agit. Ok, super. Je n'ai pas besoin de bouton. Donc, je clique dessus et je supprime ce bouton. Je déplace. Je le supprime avec le panier rouge parce que j'en ai pas besoin. Et j'ai besoin de quoi J'ai besoin d'un test comme celui-ci et j'ai besoin d'un titre éventuellement. Donc ce qu'on va faire, moi, je vais copier ce texte pour faire simple. Le texte on l'a déjà, donc moi je vais modifier celui-là. Ctrl V, ok. Sauf que pas le titre, je n'ai pas le titre qui va bien. Donc je vais aller chercher un titre. Éventuellement, moi je vais prendre du H5. Tac, je mets ça là. Hop. Ok, je sélectionne ça c'est je vais aller prendre celui-ci et copie je copie mon texte c'est un peu gras donc je vais faire pareil je vais travailler mon texte du coup je sélectionne je vais changer la couleur toute blanche gras je vais modifier le texte je ne sais pas pourquoi il a changé la couleur encore mais on recommence c'est pas grave et je justifie sur le côté pour que ça soit, ça se rapproche de de mon design. D'accord Du coup, j'ai quelque chose qui se rapproche de mon design. Si je regarde bien, j'ai un trait en haut, un trait là, un trait là, un trait là. Ok Bon, il n'y a pas de trait en bas. Il y en a en haut. Bon, il y en a trois. On va essayer de reproduire la même chose. Ok Donc, le trait sur l'éditeur, ça s'appelle ligne. Je viens là. Ajouter éléments. Hein. Et là, actuellement, on est du texte. Donc, on va faire retour pour aller chercher notre ligne. Là, la ligne, clique dessus. horizontal Ramène d'abord sur le panneau. OK. Notre ligne, elle est là. OK. On va aller voir sa couleur. C'est quoi la couleur de notre ligne Hop. C'est 312E2D. OK. Je vais aller chercher changer la couleur de cette ligne donc pour cela je clique une fois sur ma ligne je clique sur le crayon, je vais sur bordure je clique sur la couleur 312 E2D et j'ai montré il faut que mon trait soit un peu grand il faut que ce soit grand il faut que ça aille de là à là à peu près donc ça couvre mon texte et éventuellement le chiffre. Donc, pour ce chiffre, pour ce nombre, pardon, c'est 0,1. Je vais aller dessus. Je vais aller ramener du texte de nouveau. Ajouter, élément, retour, texte. Et je vais prendre quoi Je vais prendre peut-être du H4. Je vais mettre ça là. Je clique deux fois dessus. Je sélectionne. Je fais 0,1. Je sélectionne. Je change la couleur. Euh, je sais plus, la 666, euh, 69, je ne sais plus, 369. Donc, pour changer la couleur, hein, au lieu de prendre une couleur standard, je, on refait ce qu'on a fait la dernière fois. Donc, 666, 369 normalement, je pense. OK. Je clique dans le vide. Et j'ai la couleur qu'il me faut. D'accord. Okay? Je fait ça, je réduis ce, ce 01 là je peux le justifier je peux le justifier sur le côté je le justifie sur le côté donc je clique deux fois dessus pour accéder à mon texte Tac. et là une fois que c'est bon pour moi je le ramène là ok je rapproche un peu Hop. bon ce qui serait bien c'est que je mette ça mettre tout là je mets tout là. je mets comme ça. Ok, ce n'est pas mal. Donc du coup j'ai mon trait, je ramène mon trait sur ma boîte. Je vais enlever ça quand même pour mieux voir. Je remonte un peu et je peux augmenter mon trait. Du coup j'ai quelque chose qui ressemble à peu près à ce que nous avons ici. Là je peux continuer. Je copie. Hop, et je retourne sur mon éditeur. J'ai mon modèle. D'accord J'ai ça. C'est ça que je veux reproduire trois fois. Donc je vais dupliquer ça. Et quand je veux dupliquer, vous remarquerez que je suis en dessous. Et ça m'embête. Je ne peux pas le dupliquer. Donc pour cela, ce que je vais faire, je fais directement un clic droit. Donc j'ai sélectionné mon texte. Je fais un clic droit directement sur mon texte. Et j'ai la fonctionnalité du texte. Je vais sur avancer et je fais vers le haut et là vous voyez je peux maintenant travailler dessus et je peux dupliquer du coup ok c'est bon ce qui est dupliqué je le mets là pareil pour le pour pour le pour la ligne on peut dupliquer je vais en mettre ça là ok Pareil. Bon, celui-ci, je vais quand même changer le test avant. CTRL V. Hop. Alors. Voilà. Okay. Pareil pour le nombre. Je peux clic droit directement dessus. Je remonte vers le haut. Je peux dupliquer. Du coup, une fois que c'est dupliqué. Je le Déplace, je le mets là et je mets 0,2 au lieu de 0,1. Pareil pour le texte, je remonte vers le haut, je le duplique, ok, et je le décale, je le déplace vers le bas, hop, c'est fait. Je duplique encore, je remonte. Bon, étant donné que j'ai pas envie de remonter celui-ci, je vais dupliquer celui-là et c'est parti. Je le prends, je le mets là, je l'aligne sur les autres. Je n'ai pas assez d'espace, donc je peux éventuellement arrondir. Je duplique mon texte. On a de la visite, c'est très bien. Bon, on continue. Alors, je duplique celui-là. change le texte oh, attendez je change le texte en bas désolé pour le désagrément ctrl v et fait la même chose là ctrl v Je duplique celui-ci. Hop. Ouf, on a échappé belle. Bon, on y va. 3. Donc je veux que tous mes chiffres hein, soient alignés. Je clique sur Shift, je sélectionne tout. Et je les aligne. Ok. Si je veux m'assurer également pour le texte, pareil, je fais la même chose. Je les aligne. C'est bon, j'enregistre tout. Du coup, on vient de créer, on vient de terminer le modèle de cette bannière. Ok. La fin, la suite. Du coup, on a ça. Ce que je vous recommande de faire, c'est de dupliquer la bannière vient de créer parce que il y a une certaine ressemblance. Il y a une certaine ressemblance. On a le titre, la photo et éventuellement ça. Ok. Donc pour se faire, on va juste dupliquer cette bannière qu'on vient de créer. On la duplique. Et on l'a en dessous. On change notre titre. Hop. Contrôle V. On change aussi l'image. Je clique sur l'image, sur le crayon. Je vais aller changer l'image. Et je mets l'image qui correspond à ce que je veux faire. Ensuite, bon, là, je n'ai pas besoin de ces barres. Je peux les supprimer. Le chi, le nom, j'en ai pas besoin. Tout ce dont j'ai pas besoin, je le vire. Ok, je l'enlève. Hop, celui-là, j'ai pas besoin. Je vire. Je vire. Je déplace celui-là. Et on le vire. Okay. Ce qu'on peut faire ici, au fait, il y a deux possibilités hein, de, de travailler ça. Soit, regardez là. Bon, déjà, la couleur, il faut que je regarde ce que c'est comme couleur. Ok, c'est 769. Si, si, si, 769. Euh, je peux faire comme ceci. Je copie ça. Donc, du coup, je change juste mon texte. Je change juste mes textes et c'est tout. Ok, bon, on va faire simple. Hein. Je, je, je mets la couleur que je veux. Pardon. Je change juste mes textes et c'est tout. C'est une, une, une façon de faire. Ok. J'ai ce qu'on Copier ça. Hop. Je mets là. Ok. Hop. Ctrl Contrôler. OK. On continue. Tap. Copier. Contrôler. Hop. ça c'est une façon de faire d'accord ça c'est une façon de procéder et là bon ils sont trop un peu ils sont un peu trop espacés je peux je peux faire ça euh approcher un peu, approcher, approcher un peu, ne pas avoir trop de vide éventuellement. Ok, je vais tous les aligner. Donc, vous savez ce qu'il y a à faire sélectionner, bam, vous les alignez. Okay. La boîte elle est un peu trop grande. Ça, c'est une façon de faire. Vous pouvez faire ça comme ça. Sinon, vous pouvez aussi, par exemple, donc ça, je vais le donner juste un exemple hein, et vous verrez qu'il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez aussi ramener, par exemple, du, du test comme ça. Regardez, on prend du paragraphe. Là, on le met là. Hop. Ce que je viens de faire en, en utilisant deux types de test, je peux le faire en utilisant un seul type de texte. Regardez bien ce que je suis en train de faire. J'ai mon texte. Le premier. Donc, je vais supprimer ce qui est inutile pour moi. Bon. Donc, on va prendre un exemple sur adresse postale. Par exemple, celui-ci, je peux dire c'est adresse postale. Quand tu veux, je peux dire c'est adresse postale. Postale. Je change la couleur. Je mets grand. Je mets gras change la couleur, ok. Et mon adresse, je la mets juste en dessous, ok, comme ceci. Ouais, donc je peux faire ça comme ça, pour et pour donc aussi bien pour numéro, etc. Je peux faire ça, je peux faire ça comme ça. Ou comme je l'ai fait là. Donc, c'est, vous avez le choix. Hein, vous faites comme vous avez envie. Ok Donc, c'était juste pour vous montrer les différentes possibilités. Je vais fermer ça. Je vais supprimer ça, pardon. Et j'enregistre mon travail. Hop. Travail enregistré. Je peux, je me dis que… Bon, allez, je laisse comme ça. Ça, du coup, on a exécuté tout le modèle. Okay. On va aller regarder à quoi ça ressemble dans le navigateur. Donc pour cela, je vous recommande d'aller sur l'espace hein, où euh, il y a tout. Bon, vous allez fermer ça. Une fois que c'est enregistré. Vous remarquerez que j'enregistre, j'enregistre à, à répétition. C'est mieux vaut trop pour enregistrer que d'oublier d'enregistrer et de se retrouver dans, le, dans les problèmes. Okay. Donc, une fois que vous l'avez fini, on ferme ça. Donc, on va aller regarder à quoi ça ressemble. Je ferme celui-ci pour que ça ne prenne pas confusion. Donc, pour ça, vous serez dans cet espace. Vous cliquez sur les trois points et vous allez sur Aller à la page du site. Cliquez dessus. Et normalement, vous devez voir avoir votre page que vous venez de créer qui ressemble à peu près à ça. D'accord Ok. Vous allez remarquer qu'on n'a pas en tête, on n'a pas de menu. Les gens ne peuvent pas naviguer sur votre site. Du coup, on va aller créer cela. Pour cela, on va rajouter une entête. Pour rajouter, pour rajouter, pour rajouter l'entête, retournez dans votre espace sur Chita. Dans le menu de gauche, vous allez avoir quelque part ça, c'est marqué éléments globaux. Vous voyez ça Vous cliquez dessus et c'est marqué en-tête. Cliquez sur en-tête. Cliquez sur créer un nouvel entête ». Donnez le nom que vous voulez à votre entête. Moi, je vais l'appeler en-tête. Cliquez sur Enregistrer. Une fois que c'est fait, cliquez sur Modifier Hello. Cliquez dessus. Okay. Vous arriverez sur une page comme celle-ci. Donc c'est exactement euh, la même configuration qu'on avait déjà tout à l'heure pour créer euh, notre modèle. Okay. Mais actuellement, ce qu'on veut faire, c'est de créer juste euh, notre en-tête, en de notre site web. Vous cela, Cliquez sur Ajouter Panneau Panneau Vierge. OK. Bon, on a vu à peu près les, les codes couleurs qu'on a utilisés sur notre site. On va rester dans le même ton. Euh, je vais supprimer. On va supprimer ce texte-là parce qu'on n'en a pas besoin. On supprime le texte. Bam. Et on va changer la couleur de notre panneau. Donc, je clique sur le panneau. Je clique sur le crayon. Et je vais aller changer la couleur de mon panneau. Donc, paramètres d'arrière-plan. On va mettre du 14, 14, 14. OK. C'est ce qui ressort le plus souvent et okay, donc on a quelque chose de ce genre c'est bon pour nous on a besoin d'une image qui pour faire logo donc je vais cliquer là et on va aller chercher ajouter élément hein. et on va aller chercher notre image image on y a là on prend celle ci glisse déposer fois que c'est déposé on clique dessus on clique sur le crayon et on va aller changer cette image dans le réglage généraux on y va on va prendre le logo. Dans les photos qui vous sont fournies, il y a, il y a un logo. Sinon, vous utilisez votre propre logo. OK. C'est un peu grand pour nous. Donc, on va réduire un peu. On met comme ça. Ça me plaît bien. Je déplace. Et je mets là où je veux. Je remonte un peu. Il faut que c'est bon. J'essaie de réduire cette bannière -là. Vous voyez que je ne peux pas aller un peu plus loin. Pour cela, bon, je suis actuellement sur le panneau. Hein. Si vous avez un routeur, vous cliquez sur Créer. Tu vas regarder au niveau de la taille de mon panneau. Vous avez remarqué que ici, il y a hauteur. routeur marqué. C'était 200, j'ai mis mais il n'y a rien qui se passe. C'est la routeur là en fait. Ok. Mais en dessous c'est marqué Mini Head. C'est-à-dire que c'est juste c'est la hauteur minimale qu'on puisse avoir. Actuellement, la hauteur minimale qu'on puisse avoir c'est 200 Vous demanderez de le mettre sur 50. Okay. Et là, par contre là, je peux réduire jusqu'en. Je peux réduire un peu plus. OK. OK, on a quelque chose de ce genre. C'est pas mal. Maintenant, il nous faut un menu. Un menu pour pouvoir naviguer sur notre site internet. Donc, on retourne là. Et au lieu d'être sur l'image, on fait retour. Donc. Ajouter éléments hein, et on doit être sur, on doit aller chercher un menu. Le menu, il est là. Je vous demanderai de prendre le premier. Quand je prends le premier, je glisse, je dépose. Je pose là, je ferme. Et ce menu, on peut travailler dessus. Pour cela, on clique une fois sur notre menu et on doit avoir cette fonctionnalité qui apparaît là. Je vais cliquer sur la roue dentée, je vais dessus et ça, par exemple, je vais l'appeler « Accueil ». Donc, en face de chaque texte, il y a un crayon. Je peux cliquer sur le crayon pour aller modifier le texte. Donc ici, par exemple, je peux appeler peux écrire Accueil ». D'accord Enregistrer. Ici, je peux mettre à « À propos ». D'accord ?« À propos okay ».« À propos ». Ok on y va. Je clique sur « Service ». Je clique dessus pour voir ce qu'il y a. Actuellement, là, vous voyez, c'est les sous-menus. OK C'est le même principe. Vous pouvez cliquer et changer les sous-menus si vous en avez besoin. Si on n'en a pas besoin, vous pouvez les supprimer et on enregistre. Pareil pour « Projet ». C'est le même principe. Vous pouvez les modifier si vous souhaitez. Sinon, vous, vous les supprimez. Alors, « Contact Taxe mettre... ». On va mettre juste Contact, okay. on enregistre et on enregistre tout ça. Du coup, nos textes, c'est comme on le veut. Bon, le, on va dire le, le design du du menu ne nous plaît pas. Okay. Ça, c'est le menu. Hein. Donc, son design ça ne nous plaît pas. Donc, on clique dessus. On clique sur le crayon maintenant. Et on va voir les fonctionnalités de notre menu. Okay. Je déclasse ça, je mets ça là. On va aller sur « Article ». C'est marqué quelque part « Article » là Je clique dessus, je descends. Et là, j'ai la couleur de mon de mon menu. Le premier, c'est ce qu'on est en train de voir. Okay, Celui-là. Je clique dessus, je peux mettre ça sur « Transparent ». Et je ramène la souris dessus comme ça pour que ça disparaisse. Ok Pour voir l'effet que ça fait. Pour les autres aussi, je peux changer les couleurs si je veux. Couleur, je laisse comme on laisse comme ça ok on laisse comme tel on continue on va aller travailler un peu sur le texte le texte c'est un peu gris et on voit pas bien donc on va aller sur on remonte un peu pardon on remonte un peu et là vous voyez taille et style de la police à côté ici c'est la taille au fait et là c'est la couleur on peut mettre sur du blanc et là ça ressort bien si vous descendez un peu plus bas, vous voyez il y a une, un trait là. Ok Le trait, c'est les traits qu'on voit tout autour des, de, chaque, de chaque bouton. Si je veux l'enlever, je peux. Donc je vais descendre celui-ci. Il est zéro. C'est bon. Si je trouve qu'il y a trop d'espace entre les. Entre les, les boutons, ce que je peux faire, c'est de réduire cet espace ici. Ok. Je peux le faire. Là. Ok. Donc, pour l'heure, on va dire que c'est pas mal ce qu'on a fait. On peut déplacer notre bouton, notre menu, on le met quelque part là. Et on fait enregistrer. D'accord C'est super. Une fois que c'est fait, on clique, vous cliquez sur la maison, enregistrer, quitter. Chaque fois que vous travaillez sur le menu de gauche, comme, comme on vient de faire pour l'entête, je vous recommande de publier, republier votre site. D'accord De manière à ce que ça soit pris en compte. Sinon, ce ne sera pas pris en compte pour le site. C'est fait. Maintenant, on a créé notre en tête. Sauf qu'on n'a pas dit sur quelle page cette en tête euh, va s'afficher. Donc, pour cela, on va aller. On va cliquer sur les trois points de notre, de notre page. On va sur Paramètres. On scroll. On va aller le bas. Et là, au niveau de en tête, on va aller, on sélectionne notre en tête. Et on fait enregistrer. Ok. Juste pour info, bon, j'ai oublié d'en de, parler. Je retourne sur en tête. Tout à l'heure, quand on a travaillé sur l'entête, hein, on a fait que la version, la version PC. Okay. Pareil, de la même façon que pour la création de la page, vous avez la version PC et la version.. Et la version mobile, pour l'entête aussi, vous avez la version PC et la version mobile. Comme là, il n'y a pas beaucoup d'éléments, on va aller regarder à quoi ça ressemble la version mobile. Actuellement, vous avez quelque chose qui ressemble à ça. Donc, l'image, elle est très grande. On ne veut pas que ça soit, notre logo soit aussi gigantesque. Donc, on va cliquer dessus une fois. On va cliquer sur le crayon. Et on va aller regarder tout en bas. C'est marqué ici, espace espacement latéral. Je clique dessus. Et là, c'est marqué gauche plus droite, etc. Je vais mettre ça à 100%. OK De manière à réduire mon, mon image. Donc, après, c'est vous qui pouvez jouer dessus. Hein, selon vous, vous prenez la taille qui vous plaît, au fait. OK Bon, nous, on va mettre sur 100% dans ce exercice. Et en dessous, on avait le menu. Je retourne encore dessus. Je, je suis parti trop vite. Euh, là, vous avez le menu. OK vous pouvez aussi travailler sur le, sur, sur le menu si vous souhaitez. Donc, vous allez sur « Menu Burger okay? ». Par exemple, là, je ne veux pas que la couleur de fond soit noire. Je veux que ce soit un peu gris. Je peux le faire. Okay? Je peux jouer avec ça. Donc couleur on va laisser sur moi. Euh, si, par exemple, je veux que le menu soit en haut, je veux qu'un élément, que ce soit le menu ou autre chose. Hein, C'est le même principe si vous travaillez. Euh, C'est le même principe pour tout le site. Si je veux qu'un élément soit en haut plutôt qu'en bas, chaque fois, il y a la flèche qui monte ou la flèche qui descend. Donc, je clique dessus, ça monte. Et je clique dessus, ça descend. D'accord Pareil pour l'image. Ok On y va. Donc, je vais enregistrer ce travail. Ok. Je viens. Je clique sur la maison. Enregistrer, quitter. Je republie mon site pour que les modifications qui viennent d'être faites soient prises en compte. Okay? Donc, ça, c'est bon. Et là, si on retourne sur notre page, on recharge la page. On a notre en-tête. De la même façon qu'on a, qu vient de créer notre en-tête, on va créer ce qu'on appelle un pied de page. Pour ça, on retourne sur notre éditeur. On va aller cliquer sur pied de page. Ok, Éléments globaux, pied de page. C'est le même principe que la création de, de l'entête. Pied de de page. Hop. On crée, modifier, footer, modifier. Bon, maintenant, tout à l'heure, vous avez vu, on a fait tout à partir de zéro. Cette fois-ci, on va aller prendre quelque chose qui existe déjà, donc ajouter, panneau. Vous demanderez de scroller. Quelque part, c'est marqué bas de page, cliquez dessus, on va aller chercher un bas de page qui correspond à ce que ressemble un peu à ce qu'on a fait on clique sur celui-là vous pouvez prendre n'importe lequel hein, euh, et le modifier à votre à votre convenance ok bon pour faire simple j'ai pris quelque chose qui était déjà dans, dans, dans le ton pour modifier le texte pour modifier etc tout ça c'est des tests ce, cette fonctionnalité on en parlera plus tard ok une fois que c'est fait vous cliquez sur enregistrer et enregistrer quitter Bon, pareil, une fois qu'on a créé le pied de page, il faut republier pour que le site prenne en considération ce qu'on vient de créer. Et il faut l'associer à la page, sinon ça ne sera pas pris en compte. Donc on va cliquer, on clique sur les trois points, on clique sur trois points, on clique sur paramètres. Et de la même façon qu'on avait sélectionné l'entête, on va faire la même chose pour pied de page. OK. Pied de page, hop, hop, enregistrer. J'enregistre à nouveau. Hein. Je vais dessus et je vais recharger cette page. Et mon pied de page doit apparaître normalement en dessous. On vient de créer notre page. Ça, c'est le modèle qu'on vient de finir. Okay? On a fini. On, a, on avait un modèle et on vient de le terminer. Qui est là. C'est super. Vous avez fait du bon travail. Maintenant, il se peut que votre site sur votre site internet, vous n'avez pas qu'une seule page. Comme ici, par exemple, là, on a quoi On a une page à propos, on a une page service, une page projet, etc. Donc, on veut plusieurs pages pour notre site web. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas Dans ce cas, ce qu'on va faire, on va partir de cette page qu'on vient de créer pour créer les autres pages. On va commencer avec la page qu'on va appeler « Uh, à propos, ok. Je vais dupliquer cette page. Dupliquer, Et vous avez vu, c'est marqué home copy. C'est ce que je viens de c'est la, pa la, la page du dupliquée. Je vais pas l'appeler comme ça. Je, je veux pas que ça s'appelle accueil, donc je vais aller changer. Je vais l'appeler à propos, ok. Pareil ici, je vais mettre à propos, ok. Le titre c'est ce que vous voyez sur internet je vous montre ce que c'est on va mettre par exemple là architecte architecte bam je vais descendre par exemple là ok ici vous avez un titre pour reproduire pour écrire un titre pareil sur Shita, vous allez là Ok, en dessous, vous avez une description. Pour la description, je vous conseille de prendre 156 caractères, espace compris. Ok, c'est ce que je vous recommande. 156 caractères, espace compris, de manière à ce que vous n'ayez pas des points, points, point, et des pointillés à la fin. Ok, pour que tout soit tout soit affiché au fait. Donc, donc ça, je, je le mettrai juste là. Votre description, votre this. 256 Caractère caractères espace ok ça peut être un, un test qui est déjà sur votre page que vous copiez coller là mais faites en sorte que ce soit, ce soit pas ce soit pas trop long et puis c'est tout pour le titre pareil le titre sera utilisé par des moteurs de recherche c'est à dire que les moteurs de recherche vont lire le, votre titre et vont dire « Ok, sur cette page, il s'agit de, euh, de tel sujet. » Donc, dans le titre, je vous recommande d'utiliser des mots clés. OK Ici, on va mettre tirer uh, A-Propos. » Comme ça. Quand vous utilisez plusieurs mots pour votre... Euh, pardon. Je reprends. Je pense que je n'ai pas... Je vais pas expliquer ça correctement. Ça, c'est le titre. Ici, c'est l'URL. D'accord L'adresse, c'est ça qui va servir d'adresse pour votre page. Ok Je viens là. Si, par exemple, je clique sur « architecte », etc. Ça, C'est ce que vous êtes en train de créer ici. Ok Donc, je vous recommande de mettre les « tirets ». Vous, dans votre cas, hein, mettez le « tiret du 6 » entre chaque mot. Si vous avez plusieurs mots créés, mettez le « tiret du 6 » en minuscule sans assent, ok c'est bon une fois que c'est fait vous faites enregistrer et votre page elle est créée vous allez remarquer que cette page ressemble exactement à notre à notre page d'accueil ok mais c'est pas ce qu'on veut on veut que toute chaque page soit différente pour cela je vais cliquer sur modifier la page une fois sur la page, je vais supprimer ce qui me plaît pas. Je vais modifier euh, d'autres choses que je laisse, etc. De manière à ce que cette page soit plus ou moins unique. Pour cela, je vais dessus. Si je veux, la photo du fond, déjà. La photo, là, de la bannière, je peux la changer si je veux, si je souhaite. Sinon, je la laisse comme telle. Je vais mettre un propos vous mettez hein, ce que vous voulez hein, dans votre titre. Je ne veux pas que ce soit exactement la même chose, donc euh, je vais supprimer ça. Je peux supprimer ça, par exemple. Là. Je ne veux pas ça. Oui, supprimer. Je ne veux pas ça non plus. Je peux supprimer. D'accord. Euh, je ne veux pas ça non plus. Je peux supprimer. Ok, euh, celui-ci, bon, ça me plaît pas. Je veux pas que ça reste comme ça. Qu'est-ce que je peux faire Je peux donner une autre, je peux donner un, je peux donner un autre aspect à mon, à la bannière en fait. Je fais ça, par exemple. Tiens, tout que c'est pas mal. Je peux laisser comme ça ou je je fais comme j'ai envie en fait. Ok. Donc ça, celui-ci par exemple, on va dire, on va laisser comme ceci. Et vous mettez votre texte, vous mettez tous les textes que vous voulez. Okay. Celui-ci, c'est une bannière de trop, je la supprime. Je vais aller regarder un peu la version mobile. Je vais aller regarder. On n'a pas beaucoup de choses à regarder, donc je profite. Okay. J'ai mon photo en haut, je veux que le bouton soit en dessous et non au milieu. Donc, je, je remets en tout. Le titre, il est tout en bas, c'est pas normal. Ok, je remonte mon titre et ma page. Je trouve que c'est pas mal. Sauf que ça fait peut-être titre, titre, titre. Ça ne me plaît pas trop. Donc, je, je mets ça là. Ok. Et euh, bon, peut-être que, peut-être même que, hein, je n'ai pas besoin de ce titre au final. Donc, ce que je vais faire, je vais aller là. Et je supprime mon titre simplement. Ok, donc c'est juste pour vous expliquer que sur votre site après, une fois que vous avez dupliqué la page, vous modifiez la page, vous en faites ce que vous voulez. Ok, bon, j'enregistre ce travail. On va créer une autre page. Je ferme ça. Quitter. Je vais créer une autre page. Je duplique la même. Page. Celle-ci. Ok, pareil, je vais dessus. Paramètres. Service. Ok, on va l'appeler pas de service. Service. Service. Ok. Pareil, donc rappelez-vous, hein, dans le titre ici, c'est ce qui va s'afficher sur les moteurs de recherche. Je vous recommande de mettre des mots-clés. Ok. Pour ça d'accord parce que comme vous le savez comme ça va s'afficher sur hein, par exemple ici là je vais donner cet exemple euh, devenir architecte tirer fichier métier architecte etc donc ça c'est deux ils ont mis ça parce que c'est des choses que des gens euh, des gens tapent sur internet donc c'est des thèmes de recherche sur internet donc vous pareil supposons que vous avez plusieurs Uh, plusieurs thèmes de recherche. On va dire quoi On va dire par exemple là, bon, là, on est dans le cas de la comptabilité. On va mettre comptabilité. Supposons que c'est ce que les gens tapent. Comptabilité entreprise". entreprise. Et on veut rajouter un autre terme. On peut utiliser le tiret du 6 si on le souhaite. On peut aussi utiliser la barre. Donc, pour cette barre, hein, vous faites addgir 6 et vous avez cette barre. Et par exemple, comptabilité entreprise. Euh Demander conseil par exemple. Demander conseil. Par du principe que c'est des choses que les gens tapent. Et là, dans l'URL, pareil, on veut utiliser les mots-clés qui sont relatifs à la page. Donc on va dire par exemple là, comptabilité. Compta, pardon, comptabilité. Sans accent, entreprise Ok, j'enregistre. Pareil en, pour la description, 150 caractères, espace compris. N'oubliez pas. J'ai créé ma page. Je vais aller dessus. Je veux pas que ça ressemble à ma page d'accueil, comme, comme deux gouttes d'eau. Donc je vais aller modifier cela. Je modifie. On va dessus. Je modifie ça. Hop. service comptable ok je, je mets tout ce, que je, tout ce dont j'ai besoin euh, celui-ci bon j'ai pas besoin de titre par exemple là où euh, c'est mon je veux faire des modifications je peux virer ça tiens il se peut même que j'ai pas besoin de boîte alors donc, je vire « boîte de manière à alléger hein, mon site parce que j'en ai pas besoin. Ok. Là, je le mets sur le côté avec le test qui va bien. Et je suis sur « Prestations ». Ok. Et là, par exemple, je peux lister mes prestations, les, les prestations. En utilisant le même style sauf que le texte va changer les images vont changer ok euh, la bannière d'en dessous j'en ai pas besoin ok je peux supprimer ça si je veux euh, si j'ai des choses à raconter genre euh, celui là je vais le supprimer aussi Et Ok, Je vais supprimer celui-là. Supposons que j'ai du contenu à mettre. Je vais augmenter la taille de cette bannière, par exemple. Vous allez voir. On augmente la taille de la bannière. Hop. Alors, du texte des choses à raconter et un euh, ça je fais comme je veux après ok c'est mon site hein. je gère comme je veux Donc, et ça c'est juste pour dire que j'ai beaucoup de beaucoup de contenu pour que ça fasse plein de contenu hein. ok je vais mettre du test en tout je mets mon texte justifie tout ça ok j'ai mon texte c'est super et je peux faire tout ce que je veux du coup je veux rajouter des témoignages je rajoute des témoignages je peux même aller dessus regardez là tiens je veux rajouter des, des témoignages euh, sur cette page de ce que les gens disent par rapport à nos services je peux le créer moi même ou je peux aller prendre par exemple des ce qui existe des bannières toutes créées pour ça. On va voir témoignage. Ok, je clique dessus. Ok. Vous avez vu ce qui s'est passé J'ai mis mon test, ça a disparu parce que j'ai ramené une bannière. C'est pas normal ça. Hein ça c'est pas normal. Mais j'attire votre attention là-dessus juste parce que comme je l'ai pas enregistré, ok, il va falloir que je recommence ce que j'ai fait. Si je l'avais enregistré, tout ce que j'avais à faire, c'est de fermer et de le rouvrir. Donc c'est juste pour attirer votre attention là-dessus. Euh, donc là, par exemple, je veux rajouter des témoignages, des choses que je peux faire, ok, comme ça, ça m'évite de, de le recréer moi-même. Si je veux rajouter une vidéo, je peux le faire, je peux ramener la vidéo, etc. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails actuellement. Mais euh, tout cela est possible. Donc je vais juste rajouter de nouveau mon texte. Vous comprenez le principe. Hein? C'est que je modifie. Euh, je modifie mon. Je peux modifier.. Euh, je peux créer d'autres pages à partir de mon modèle initial et je modifie comme j'ai envie au en fait. C'est juste ça, euh, ce que j'essaie de, euh, de vous faire comprendre. OK. Donc là, copier. Hop. Contrôler. Hop. On a dit que c'est bon. Une fois que c'est bon pour nous, on corrige la version mobile et on y va. Et vous allez faire ça pour toutes les pages de votre euh, de votre site web. Euh, donc là, on va profiter juste pour corriger cette version mobile. Et euh, on continue. La version mobile. Ok. Ça, nos prestations. voilà Ça, c'est ce qu'on avait créé avant. Okay, elle est plutôt pas mal elle est plutôt pas mal on n'a pas grand chose à on n'a pas grand chose à modifier donc c'est plutôt super donc on va tu serait ok et on ferme cette page donc vous faites ça pour vos pages en fait Ok, on en a fait deux vous avez compris l'idée et vous modifiez vous inspirez d'autres modèles etc et vous vous modifiez vos pages de manière à ce que voilà, vous restez dans le même temps vous dans le même style mais les dispositions des éléments sur la page ne sont plus les mêmes etc ok donc une fois qu'on a créé nos pages on est, on est content vous allez remarquer que ici même si je recharge cette page il n'y a rien qui se passe je peux pas naviguer dessus je peux pas aller d'une page à l'autre maintenant on va retourner sur notre en tête et on va connecter chaque page à notre en tête. Donc, pour cela, hein, en tête, modifier, header, je clique dessus. Et là, on va cliquer sur le menu. Je clique une fois sur le menu. Ok. Je clique sur la roue dentée. Et là, j'ai tous les boutons de mon menu. Vous avez vu qu'il y a des sortes de chaînes ici. Okay. On va cliquer sur celui de l'accueil il y a page, on va relier, on sait que, quand on, on veut que quand les gens vont cliquer sur accueil, ils aillent sur la page accueil. Et on veut que cela s'ouvre dans le même onglet. On ne veut pas qu'il y ait un autre onglet qui s'ouvre dans le navigateur. Donc, on fait ça comme ça, sélectionner. On va, on va faire la même chose pour la page à propos. On va sur page, c'était sur web, cliquer sur page, et on veut que ce soit la page à propos dans le même onglet, sélectionner. Service, on veut que que ce soit la page service Qui soit sollicité sélectionnée Une fois que c'est fini, on fait ça pour toutes les pages S'il y a des sous-catégories Donc des sous-pages, on les fait aussi pour les sous-pages Et on enregistre ça On enregistre notre travail Ok On clique sur la maison Un extrait et quitter Une fois que c'est fait Super, on va aller On republie notre page euh, notre site pardon pour que les modifications qui sont faites soient prises en compte je recharge ma page et je vais voir si modif mod modifications sont prises en compte vous allez remarquer ici que euh, on est sur accueil c'est tout blanc et on ne voit rien d'accord mais d'abord on va vérifier ce qu'on a fait comme modification si on clique sur à propos tiens on est sur à propos si on clique sur service tiens on est sur service comptable etc euh, avec les modifications qu'on a effectuées. Donc, vous voyez ça Donc, c'est comme ça, en fait, que vous créez votre site internet. Avec, en utilisant la plateforme Vitor. On va travailler un peu sur ce menu-là, parce que ce n'est pas terrible. Le fait que ça soit cette couleur. En fait, pourquoi c'est comme ça C'est juste ce qu'on a fait ici. On retourne sur l'entête. On clique sur Modifier header Et vous allez remarquer que la couleur de fond qu'on a choisi, couleur de fond actif, regardez, je clique sur, donc là on est sur, vous cliquez sur le menu, vous cliquez sur la roue dentée, pardon, désolé, vous cliquez sur le crayon, on clique sur le menu, on clique sur le crayon, et une fois qu'on est dessus, on descend, on va aller regarder au niveau de articles, ok, au niveau de articles, on a quoi, on avait les couleurs ça là c'est la couleur du fond active et on, on se rend compte que euh, c'est ça se rapproche du blanc et le blanc du blanc on ne voit pas bien ok donc ce qu'on va faire la couleur du, du fond active on va la changer un peu de manière à ce que ça on n'ait plus de problème euh, quand on le problème qu'on avait tout à l'heure. Je vais enregistrer. OK. Cliquez sur la maison. Enregistrer, quitter. C'est fait. Je republie tout. Et je recharge cette page. On va voir les modifications qu'on a fait Est-ce que ça a été pris en compte OK. Vous voyez là Maintenant, c'est un peu mieux. Donc on navigue. C'est un peu mieux. OK. Donc ça... C'est comme ça que vous créez votre votre site internet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous envoyer des mails. Ok, donc euh, à l'adresse qui vous a été indiquée et puis on, sur la chaîne sur la chaîne YouTube, il y a déjà pas mal de tutos qui expliquent des fonctionnalités, les différentes choses que vous pouvez faire. Donc si euh, vous ne savez pas trop, par exemple, vous voulez, euh, vous voulez travailler sur un formulaire comme celui-ci et vous avez cherché sur la chaîne, vous n'avez pas trouvé. Envoyez-nous un mail, là, euh, on vous indiquera où, où trouver cette information. Ok Et si jamais vous cherchez une information qui n'existe pas, on va travailler dessus, on va le mettre en ligne pour que vous puissiez avancer sur votre projet. À bientôt.